Très bien, nous avons créé guinée de ce sont fait en la la transition ministre de la Défense, abakar Sidik Camara. Dit Idiamine sorti de la barne et n'a sorti qui car il censi et barbule m'embala censi et puis ce so -so mangue bala mato et puis m'y droit à pis... barre la guinée colo e et bala censi à barbelle nanira et tout, fode abas basse bangura en abe. N'a fait la mara sur qui n'a rien à faire on Cabina Comora, salandaraba, ma définition système la a et je sais pour je suis ma peu plus fort que moi, je suis un Si yo suis ma peu plus fort que moi, je suis un peu plus fort que moi, il y a système appliqué il y a parce que, il y a un système qui a appliqué parce que, système parce que, Rali, les officiers de la Haute Guinée, ils fait au, et mon nom a, a, a dandé, ou a dandé, parce que Roma Dan a au plus d'un an, t'en goma. Fait l'enfant et sa déjà, en non, en basse à l'émana. À bord, il faut pour moi. La on va faire une économie, on va être rond. Là, il y a des Mais juste un groupe, un feeling. Quand économie, mais quand on va faire qui fonde à Bangura, parce que a, mais Natanoma c'est an un faux type ouais. la Guinée yahouinara ça fait maintenant des années faut que la Guinée comprenne et on an à e, il, il n'a rien à regretter avec son âge C'est grave. Allô, M. Bangura Allô, Bangura? Frère. Oui. M. Bangura Oui. Alors, je dit dis, t'as vu T'as Ah, mon abbé, voilà. On m'a retardé parce que il dit mine, je m'a madira, ministre de la Défense, à sortir de la barre, vraiment un Et on a dit l'a y d'après l'histoire d'une en 57, 56, 57. Il faut les un de qui dans qui Il y du soir, mais si les professeurs d'histoire, il n'a qu'à les dispenser les cours dans les universités ou dans les lycées, je pense. Mais, en tant qu'avocat, en tant que l'homme de droit, il y a un danger dans sera à la gravité, c'est un danger. La question est. Eh, Malika. Non. Alors, on a ça, maman. Alors, maman. Eh, il y a l'histoire. Au moins en Qatar, à a réputé répéter mon la Guinée, parce que, on a qu'une là-bas, puis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a que l'huile il y a un mot inspiré, même, inspiré, il claire, Il y a que l'huile claire, il y en a là-bas, contre les juifs, ainsi de suite, pour justifier tout ce qu'il veulent faire, mais, allez, on a signé, c'est bien, maïkaf, à l'araba. Bon, je vais, ben, à l'intérieur, il y en a qu'une heure le génocide où nous avons eu un peu et nous avons Il y a que l'argument de notre vie qui est en train de faire un peu et nous avons eu un peu de temps. Et Dieu merci, nous avons déjà parlé de nous. Nous avons parlé de nous. D'abord, la charte de la transition est claire dans son article 7, insiste sur la consolidation de l'unité nationale. Nous avons il n'aura plus de propos étonnés, il n'aura plus la banane, l'unité nationale ça manque à l'épreuve ou bien à remettre en cause l'unité nationale. Il a a, il a jugé. Il a a, il a pour répondre devant la loi. Mais il n'a pas, à la Guinée est une, est indivisible. Parce que c'est une république hein, unitaire. Si tu tiens des propos qui vont diviser, parce que la ouais, a c'est comme s'il y a deux Guinéens, quoi. Il y a deux Guinéens, il y a deux catégories de Guinéens. C'est extrêmement grave. Alamma, a répondu. Et, voilà. D'ailleurs, n'a pas Devant les officiers, il n'a pas dit devant les civils, devant les militaires qui doivent être neutres. Un arrêt que lui, les camarades, et ses ancêtres étaient des esclavagistes. Tout le monde. Il a dit à l'autre qu'il me pardonne. Il dit que tu me pardonne. On a il la compris. Mais à Kamara et c'est parce que Kamara Ndem dans la Kognina et Kamara Arinakyo Rilema. ça aussi c'est plus grave pour quelqu'un qui est ministre de la Défense. Deuxième personnalité du CNRD, parce que première personnalité, parce que Mamadi, Kendi Rabé, Ara, Marionette nanda. Comme il sait que Mamadi n'a pas d'expérience, Mamadi, c'est son incompétence qui fait qu'il prend Idi comme référence. Et pourtant, s'il s'entourait des cadres, des bons cadres, ainsi de suite, il n'avait même pas besoin de La Guinée est pétrie des cadres. Même avec... Hein, certains leaders ainsi de suite, à, ouais, certaines <rire> personnalités, ils pouvaient travailler sans Assurer la. Mais ils le font pour une référence et pourtant, ce monsieur n'a aucune référence académique pas la vie. C'est moi qui le dis. Tu le prends moi marche, l'ai vu à escadron numéro 3. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait comme académie Les stage en France ici si Ça ne vous rien dit. Quelqu'un qui a fait ou même qui a étudié, qui a fait l'école de guerre, ne doit pas tenir des propos comme ça. Une armée mais lui, il nous a prouvé. Et si, il est sorti du bois et il a tenu des propos, et ça, nous allons retrouver ça contre lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord oui. Comme il y a des leaders qui le soutiennent dans ça, il y a d'autres qui sont des Américains, ou bien qui sont des Canadiens, comme les Fayas, comme les Kouyaki. Il faut porter plainte contre ces gens-là, en France et ailleurs. Voilà. Parce que, non, on ne le fait pas avec leurs complices. S'il a la nationalité, parce que toute sa famille est là, est là, on va porter plainte contre eux. Au-delà même de piller nos ressources, au-delà même, ils sont en train de pousser les ethnies les unes contre les autres. Et un jour, il aura un génocide en Guinée, je ne le, le, le souhaite pas, ça va être de leur, de leur faute. Parce qu'ils est en train de conditionner comme ça les officiers. Voilà. Et ça, c'est extrêmement grave. Je demande à la population guinéenne de rester soudée. Il y a deux Guinées, comme il le dit, les Guinéens fascistes et les républicains. Ceux qui se sont, sont toujours servis de la République, mais qui n'aiment pas la Guinée, mais qui ont toujours volé nos ressources pour ramener ailleurs. Voilà. Ils se disent pan, -afric... pan mais ils tiennent des propos comme ça. Ces gens-là, il y a quelle cohérence. Il y a quelle cohérence. Quand Mamadi prenait le pouvoir, il y a certains qui demandaient sa tête qui va être pendue. Quand le PDG a dit qu'il n'y aura jamais de coup d'état en Guinée et que c'est un valet des impérialistes. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont venus, hein, se marier avec lui et pour essayer encore de retourner les saudes. Ça a été toujours comme ça. On l'avait prévenu. Moi, je l'avais dit. Je dis si tu acceptes les Bah ben là, ça m'en eu. Pourquoi? Je dis, un jour, il va pourrir ce pouvoir-là. Je le l'ai dit dès le départ. Et pourtant, c'est Yannick qui m'a dit de venir en Guinée. Il m'a appelé. Et ainsi de suite, il voulait même. Il t'a appelé. Mais moi, c'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est la Guinée qui m'intéresse. Parce que je sais que quand fait. tu as des idées noires, quand tu as des mauvaises pensées, je ne peux pas t'accepter. Moi, je suis républicain. La preuve, c'est que moi, je ne peux pas être ethno. Mais, à force de... Continuer avec des bêtises à, à force de laisser ces, ces, ces propos comme ça passer, ça va être très très grave pour nous les républicains. Et c'est pourquoi moi je demande à tous les républicains parce qu'il a parlé en français, il y a des Français qui ont écouté, la communauté internationale a écouté, les vidéos existent, il faut les manger, il faut les enregistrer et c'est dépend les officiers. C'est une preuve pour nous de porter plainte contre lui en prenant du forme et ses complices. Et comme, ici, on ne peut porter plainte contre quelqu'un pour un crime, ou bien pour un type de crime qui va être commis en dehors de la Guinée et en dehors de la France, c'est quand l'intéressé est français. Et avec ses complices. voilà Et comme certains leaders qui sont là-bas sont des Français, il faut porter plainte contre eux parce que c'est eux qui font le relais, des discours, de ce groupe là. Et ça, c'est un français. C'est un français. Et Komoura, les autres là, ils sont tous dans la société française pour porter plainte contre eux. Et leurs complices. Au premier rang, Idamine, il ne faut même pas dire il y a, parce que moi, je ne même pas prononcer le mot Idamine, Il, il s'appelle Avocal Siriki, Tamara. D'abord, le fait de renoncer même il s'identifie à, à, à Idamine Dada, ça veut dire que c'est un criminel. Et c'est prémédité. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le chef des narcotrafiquants anglais. Yeah. Et ça, ça ne suffit pas. Il est en train de pousser le pays. C'est lui l'idéologue. Il veut le pousser à des crimes de masse. Il ne faut pas lui donner cette chance. Il faut porter... Bien maintenant, il faut porter plainte contre lui. Et ceux qui se réclament américains, là aussi, il faut porter plainte contre eux. Aux États-Unis et au Canada. Je vous le dis, si on ne le fait pas, ils n'ont peur que de la justice et pas la justice guinéenne, parce que ça, c'est dans leur poche. Ils n'ont peur que de la justice internationale ou de la justice des pays développés. Et c'est ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, vous aurez raté la stratégie. Il est en train de nous envoyer quelque chose. Il l'a dit, hein, il n'a pas dit devant les civils, il s'est adressé à des officiers de l'armée guinéenne. Pas les sous-officiers, hein, mais les officiers supérieurs. Voilà. Moi... Si vous me demandez, c'est comme ça. Il faut poser des actes. Parce que la parole s'envole, mais l'écrit reste. Il faut porter plainte en bonne et due forme. Ça ne dit pas, ça va passer. Ils vont le distraire. Dans un pays, il faut attendre que Marifa regarde à Hein? Et mon plainte ça sa à contre. Le procureur de Moukila, ça bon, à Kankam. Le procureur qui est là-bas. Je ne veux pas parler des individus. Mais c'est un certain Doumouya, je le connais. Les jeunes. Mais c'est le des... Il n'a même pas de... Je le connais. Il y a des choses que je ne veux pas dire sur lui. quoi. Mais tous ses amis savent qui il est. Parce que le parquet là-bas, depuis que... Le parquet là-bas, c'est foutu. Le parquet jeune qui est là-bas, à peine, s'il ne peut pas aller avec les, les, les, les malfrats, on peut aller faire des, des, des trucs ainsi suite. Parce que comme je viens à Touara et puis la faiblesse qu'il a, mais tu sais... Je connais tous ces gens là, alors c'est pas la peine. Il faut la promotion des médiocres, il faut la promotion des valets. il faut la promotion des gens qui peuvent manipuler. C'est ça. Et quiconque te dit qu'il peut se reposer sur le parquet en Guinée, c'est faux. Parce que le ministre de la Justice a dit que c'est lui qui pilote la politique pénale de hein? son gouvernement, quel gouvernement Mais Le gouvernement de CNRB. Mais en plus, il est allé, il a dit qu'il est au service, c'est le président qu'il a nommé, le président de la transition. Mais est-ce qu'il il peut, pas, il peut ne pas faire ses affaires Mais alors, et s'il lui fait ses affaires, il donne des, des inductions à, à des procureurs. Mais on ne peut pas juger quelqu'un. C'est pourquoi quand j'écoute je, quand je, quand certains membres du CNT dire que oui, il faut le demander, moi c'est les magistrats. Mais est-ce que le CNT, il va la résolution de Tonguna pour dire qu'ils ils sont pas d'accord hein, que les gens soient détenus et arbitrairement comme ça. Parce que ça, c'est des violations graves des de Non, Mais est-ce que et, et, et, ils ont fait mais, mais à un moment, le CNT a fait quoi Le CNT n'a pas pris de résolutions pour dire que et et pas les forces vives et le CNT et le, le CNRD qui doivent euh, fixer la durée de la transition. Mais ils ont rectifié ça autrement, non yeah. Mais quand il est question des droits de l'homme, personne ne met un projet de résolution là-bas pour que le CNT, en plein air, puisse quand même mettre ça. Parce que ça, c'est des questions qui préoccupent tout le monde. Mais ça ne se fait pas. chacun se contente de 1500 là, 1500 euros avec les prix. Si tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Tu as dit aux autres, quiconque ne démissionne pas là-bas, tu vas plus te recycler. Ils ont fait la même chose avec Alpha, ils sont allés prendre l'argent avec Alpha et ils ont fait le troisième mandat en nous faisant des ping-pong. Ça suffit. Un intellectuel, tu ne peux pas aimer l'argent et tu aimes les droits. Il faut être un homme de conviction parce que tu peux écrire, tu peux vivre sans se prostituer. Yep. C'est ça le problème de la guerre. Parce que les gens sont faibles devant l'argent et les, les, les dirigeants ont compris qu'on peut manipuler tout le monde. Et quand ils te tiennent le ventre et le pas-ventre, c'est ça le problème de ce pays et là, il a franchi le rubicon avant, parce qu'il euh, y a eu des tueries en Guinée, avant que ait euh, fait mettre à, balle, à Guinée dans la Mufama on a c'est le bon moment de porter plainte moi je demande à tous les démocrates nous allons choisir des avocats il y a d'autres procédures contre d'autres, nous allons encore consulter d'autres spécialistes qui vont porter plainte pour des faits bien précis et avec les déclarations, ainsi de suite, avec les éléments sonores, avec les preuves, pour essayer de porter plainte devant des éductions ici, parce que, un jour, ils vont se réfugier en France ici. Ousmane Gawal est français. Vous le savez mieux que moi, on peut porter plainte. C'est ça, les conséquences de la nationalité aussi. Voilà. Tu ne peux pas demander les droits de l'homme à ta faveur, et que tu dis qu'on peut mettre les droits de l'homme en buse. Ils sont tenus des propos là-bas, on peut porter plainte contre eux. Parce que les tueries là, c'est prémédité. Ou bien ce qui va arriver, c'est prémédité. Et c'est le bon moment de le faire. Si on ne le fait pas, tous les autres là, les bavardages là, ça n'a aucun sens. Il faut poser des actes. Et ainsi, les éductions, ce n'est pas avec Macron, les éductions sont indépendantes. Même le parquet. Voilà. Alors, il faut déposer les plaintes en bonne et due forme. Moi, c'est ce que je vais vous conseiller. Merci très bien eh, Monsieur Bangoura Inouali Alara parce que vidéo Nara, là à mon beau main et mon baril roumain et puis la guinédie tout le n'a fait qu'il n'a rien sonor et racine de racine souci démaïe bourrima Moumou Boro Faras a sans motif c'est-à-dire motif yo mama on vient raconter des, des, des discours fallacieux et puis on dirait, et ils pensent que ils sont dans un un endroit, là où il n'y a même pas des êtres qui, qui t'a dit. C'est ce que Idi Amin pense. Mon frère, mon frère, c'est des êtres qui sont dans ce pays-là. La Guinée n'a plus besoin de vous ou des jarres de discours. Non. Nous, nous parler, t'as dit, avec des discours soviétiques, là, ça c'est fini mon frère, c'est est un camp moderne. Les autres avancent. Qu'est-ce que vous faites Votre mission, c'était de rétablir les institutions et dégager, parce que parmi vous, je ne vois aucun intellectuel parmi vous. Vous êtes des bricolaires. Okay et remettre ce pays aux intellectuels pour mieux diriger, réunir, apaiser l'attention des gens. Okay Mais vous, vous êtes là à crier. Les six années créées, ça veut dire, c'est pas moi. On peut pas continuer à, à, vous, à suivre des, des arts, des genres de personnes comme ça dans notre pays. L'ancien Kouyate et cabinet Komora, c'est leur système, c'est leur rôle. Ils, ils, ils, ces gens-là, c'est-à-dire, dire, bien vivre, qui n'est pas eu Et moi, je c'est et Quand il y a mon vous allez tous mourir dans ce pays-là. Okay? D'abord, CNT est là de veiller sur les actions du pouvoir exécutif. Mais je vais vous dire, je commencerai d'abord par le premier secrétaire parlementaire, Yam Sassidibi, qui est un frère à moi que je respecte comme ma personne il est temps pour vous de démissionner. Vous connaissez ce pays mieux que tous ces gens-là. OK Démissionner. 1. Deux. Eric Chan, mon père, démissionner. On a encore le temps. On a besoin de vous. Pas aujourd'hui. Il faut démissionner. Deux. Abdul Karim, vous êtes un frère à moi. Encore un, un, un, un autre conseil. Retire-toi et démissionnez dès maintenant. Parce que on en a un coup. Arrêtez de suivre l'argent. Arrêtez. Parce que on en a un coup. Nous, on vous dit direct la vérité. Ce n'est pas, pas une presse interne. Moi, il Où le direct. Avant qu'il ne soit tard. Sorel Keta, lui, d'abord, moi, je ne vais pas quitter. C'est un affamé. À Colomb, à a C'est à euh, euh, euh, Paris. Parce que mon transition, il y a un assaini qui a fait le coup. Lui, qu'il reste ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais il verra. Je vais Sorel Keta. Lui, c'est un faux de classe. Mais il a envie ma faute Incapable. Incapable de se tenir. Il a fallu que mon frère paye tout pour lui. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Sorel, tu as trahi ta propre personne. Ce pas nous. Je vais être clair. Qu'il reste ou pas, n'engage que lui. Abbézile la yi Programme qui est là il faut te retirer. il faut retourner toi ici aux États-Unis. Et là, on fait Parce que, il est parti, Marc est en n'a Mais, il n'a de la il n'a à de la Autant n'a et tout, il y a des de avec le temps que vous avez fait ici aux États-Unis, dans un pays moderne, parce que vous êtes corruptible. Alors, Et c'est là qui Et ce feu la Je vais, je n'ai il a parti à lirak à lirak Tu comprends Il a parti à le Il a à Il a Il a parti à a Il faut démissionner. que là. Il ou là. la la là. Il est là. Il est là. la guinée et mon nom est la Guinée. Si vous avez comme vous. dit vous avez dit vous avez fait vous vous avez dit que vous avez dit que vous avez que dit que guinée avez dit la Guinée fini ma son ténan. Ou Seulement Seulement Souleymane Touréni, t'as la manaki Où est-il sa rambela Dans dossier dans sa main, parce que je devais recevoir un message hier, à deux heures du matin d'ici, mais n'a Mais maintenant, demain, bah, au d'or, ou d'or, ou d'or, ou Oui dans ça, c'est un mal nécessaire, un mal d'erreur pour la Guinée. Parce que Mamadi pense qu'il travaille pour lui, non. Dans ça, là, ils sont là, parce que dans ça, ils diaminent et autres. Pour construire, reconstruire le PDG, le système PDG en Guinée. Et non, non, non. Et guerre, fait on forme des milices comme avant. C'est fini. wa toma. Donc seulement Touré, il faut quitter. ya mon politicien, je m'excuse du terme politicien bordel toi Luna. Lui, oh non, c'est pas la peine parce que je m'excuse du terme, mais lui là, c'est pas la peignant, je ne veux pas parler de lui, c'est pas la peine. Free, sarande, partagez au maximum à la Guinée-Ka, on a Idiamina, groupe à Tongona. Alabez, oui, Tongona, c'est des faux il faut que je me dénonce à la quantophilie. Il y a des gens qui ont été mis en de Il y a des gens qui ont été mis en train de se aux États-Unis. J'ai vu des palettes embarquées dans les conteneurs pour qu'on a Pourquoi Château d'eau de l'Afrique. Pourquoi Embarquer les, les, les, les, les choses, l'eau potable à partir des États-Unis. Pourquoi Il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Et au bon ségo. La Guinée-Diego, oui, gouvernement, gouvernement Mara, c'est Très bien. Maintenant, on va tourner vers le Maroc. Je suis Traoré. Chef d'état-major de l'armée guinéenne, soi-disant chef d'état-major. Il y a un coup contre Alpha. Alpha, c'est mieux. Parce que je suis allé moi je suis allé à Je suis allé à Je suis Mais maintenant, je suis la Je suis allé à Et puis tous les jours. La crise piquée, qui est dessus, n'a mouru, traoré au Maroc. Tu fous quoi là-bas? Et dans ce la fin fina. D'abord, il faut que les gens soient amenés. C'est le il y a tout le pour qu'on a crié. Il faut rentrer. Il a Vous avez trahi cette nation. Okay? Vous allez tous mourir en pleurant. Oui Namori Traoré, ce sont des gens qui que Maroc il faut rentrer. Il a il Il il y avait des cadres là-bas, il y avait des militaires là-bas qu'on pouvait confirmer. Mais il ne l'a pas parce que il dessus une erreur. Il il non. Dès On va n'a lancer la Non. On manaki. se la cour. La cour. La cour. La cour. et cour. La cour. il cour. La cour. La La La cour. La cour. La cour. Ce n'est pas seulement rien. Il n'y pas hectare de la Guinée, de la basse-côte. Je hectare ça la largement pour la famille. Il a pas un homme qui qui ça? Donc, Namori, tu as intérêt de démissionner et pack your staff. T'as dit, plie tes bagages et get the fuck out of there. Et tu demandes à Regarde, il y a un bon Un militaire, un général. C'est comme ça. Autant la contribution qu'il y a, il y un bon Il y a un alpha et c'est c'est qu'on a tué ou tant que vous volez ma ethnocentrisme ya quoi on m'guéner ma perdant toi là un un eh, eh, désespoir et eh, finalement il faut quoi fonton quelle histoire ils faté sur so moi parce que yogé nan n'era et là ma affluent dans quel endroit là gne ou social dans quel endroit là gne non manique fonton là baby ya yeah. Ou tu que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu is parce que nous avons y a un le il a fallu un Oh non, il est cadre, il est cadre. Il est cadre. Il est cadre. Il est cadre. Il est cadre. Il travaille aux Nations Unies, il est cadre. Un bancant de la Guinée canal, a fait big la société. Na, na, et ça a fait un tout fanaki. Morissanda, est-ce est que c'est un cadre Et les diplomates, On a cette barre de profession. Rien Ne font que bavarder. Rien. Des connards comme ça, voleurs triants. Quand le jeune frère, de, de, de, de, le, le plus grand menteur du monde, Lansana Kouyate. Un fatigue et dans ce sommet, zéro. Maman dit, il était stupide. Des sais, déjà, de as fini la Guinée Dans un temps normal. Non. Mais il y a des gens qui ont Falama. Rien, La Guinée, rien Il qui ont en guerre, a vous avez écouté votre faux ministre de la Défense? C'est un faux type. Incapable même d'arranger ses dents. Regarde-moi ça. Devant, d'abord, il parle. Est... Grand, hein? Il y a un peu de Non, mais attends, ça. Je... Ah. Ce bangola. Dans ce état, Maman, il y a eu ma semaine antique. Bonjour. Monsieur Bangura. Oui. Et non, maintenant, c'est pas la dél'aïe, mais on va dire que c'est intellectuellement, parce que je parle de, des intellectuels, hein? mais les cadres Guinée en ah. et la mer ne sont aujourd'hui concrètement face à la situation qui, la prévaut, qui prévaut oui. aujourd'hui dans notre pays. Et... Alors, au Mali. Parce que c'est inquiétant. C'est inquiétant. La défaite. parle la qui on à la Parce que pas, la la fou, est Ok, là, la résolution il y a Mais pour le moment, pour des bons stratégies, je ne sais pas, il faudra je suis venu dans Guinée, quelqu'un est directeur, du gouvernement. Je suis venu double je suis en Guinée. Je double venu dans Guinée. Je suis Je Je Je Je en en cas de problème en Guinée, ils vont répondre avec leurs com leur complices. Devant la Cour de internationale, devant des déductions. Voilà. Et à la il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. pas de problème. Il était en de Mais je ne sais pas si je ne sais pas. Je pas Il est poursuivi. il est belge. Voilà. On est poursuivi. Il a pas de porté contre. ils n'ont aucun de ici. c'est pas ainsi de suite. Et ici, il a plein de porté contre. Avec les faits précis, avec les preuves. Pas avocat, Tongo. Il m a m a tongou m'a mérité, Alpha Condéati, en avocat, on a Marali, en Ah, Avant, ah, il bah, Non. Ah, bah, ah avocat, Voilà, ah, oui. Il a papier, il y a un bille, il a il on prend le contre, on est là-bas. Oh, Moi, je vais papa, faire, prendre des avocats ah, ici. Allez. On prend l'avocat d'Amérique, on va prendre porter contre. On a un leader, on me Voilà. Parce que, parce qu'il y a un pour combat, il y a une stratégie. Parce qu'il a une stratégie, il y a un combat, il y Tu as parlé de Sorel, je ne voulais pas parler de lui. Il est défenseur des droits de, droit de l'homme. S'il ne démissionne pas, on va le poursuivre ici. La France n'est pas pour lui. Il a parlé au nom des euh, de droits de l'homme, non oui. Ils sont en train de violer les droits de l'homme, à Guinée. On est en train de faire des propos ethniques. Et on est en train de monter les uns contre les autres. Autant Nana, on a CMT Méni, mais il y a des avocats là-bas. Il y a des gens là. Personne n'est vrai. Et bien nous racontons, Nana. Hein mais pourquoi vous démissionnez-moi Mais démissionnez Ou bien c'est la gens qui vous intéresse Oui si vous ne démissionnez pas, vous êtes des complices. Oui. Tous, tant qu'ils sont. Oui. Voilà. Ils sont tous des complices. Oui. Yeah. Voilà. Et on va mettre leur nom sur la liste. Oui. Pourquoi voilà. Pas. Il ne s'agit pas de dire que je suis de FNDC. Si, le, eh, mais tu es de FNDC. Mais si eh, le patron de et eh, eh, le dealer de FNDC sont à prison d'autres, tu en exiles. Qu'est-ce que toi, tu fous là-bas Ta voix, qu'est-ce que ça cherche Rien. Si ce n'est pas parce que tu aimes l'argent ou que tu as de la complicité avec les gens. Oui. Voilà. Merci. Maintenant, la non-dira. <t 'en> Et puis, il n'a pas de gênant Voilà. puis. puis. Il Voilà. Ils ne veulent pas. Il a des gens qui fait on des gens qui ont des des gens ils sont tous poursuivis aux il hmm. hmm. est la famille avec Mais il pas de la famille. Il à la famille. Il n'a pas la la pas la Il la Il la Il pas pas Il il, voilà, il n'est pas au-dessus de la loi. Il était avec, euh, et, et, et, autant de laisse raconter. Il était autant de, enfin, est, hein? à, à, attendez. Il était autant de la jeune, il a dit, c'est ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire. Les, tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire de 28 septembre, ainsi de suite, même si, pas le procès là, le procès là va être repris par la communauté internationale. Là, on n'a pas d'argent pour juger un dossier comme ça. Ils vont faut... tous venir à la haie. Tous les militaires là, c'est ce qu'ils pensent en nous torturant. Ils vont donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qui va les protéger. C'est ce que le les a dit, c'est ce que les autres ont dit. C'est ouais. faux et c'est archi faux. Ce dossier là, ça ne serait pas bâclé. Quand c'est bâclé, on va le prendre. On va réviser ce ah. procès à, à, à, à, à, à la haie. C'est ça. Quand on a fait le PB, on a fait et puis on a fait a fait Dis-moi à la famille là, bien. Et puis, quand on a fait le Voilà. Et là, ça fait le Tous, tant qu'ils sont. Il, il est belge. On va les poursuivre. Voilà. C'est tout. On va les poursuivre en Europe. Bon, mais c'est à Il a un niveau longtemps de louest C'est tout. Et quand Fakonde a quitté, ben, tu t'appelles. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils sont tous. Ils sont tous des Américains ou bien des Européens. il pour faut les poursuivre. C'est tout ce que je vous dis. Très bien. Mettons les stratégies en place. Tous ceux qui n'ont pas démissionné, ils sont des complices. Parce qu'on n'a jamais vu une résolution, même quelqu'un a tenté pour dire oui, il faut faire ça, il faut donner injection au gouvernement. Tu as tout dit, et il contrôle les actions du gouvernement. Mais si c'est un gouvernement fasciste, si c'est un gouvernement liberticide, mais comment vous allez rester et, et au niveau de CNT et continuer à voter les textes, continuer à donner les moyens à ce gouvernement C'est une façon de les pousser à tuer le parent, C'est tout. Et parce que vous recevez des primes, vous recevez de l'argent. Oui. Et Karim nous trouve que nous avons la naïveté, moi je vais faire Mais a un colon, colon, n'a pas y a a un colon, un a il n'a pas dit qu'il il n'a pas dit qu'il a il a il n'a pas dit qu'il il y il ah mais Oui, à nous, a il y a des Il y Il y a pas Il y a de ouais, y a voilà. Mais, on peut pas me dire qu'il Et la mourir. Ils sont en train de nous dire quoi Pour qu'ils arrêtent. Voilà. Et moi, maintenant, je vais me dire qu'il me dire qu'il faut dire qu'il faut parce que qu'il voilà. faut me qu'il faut que qu'il me me dire me Allo, allo, allo cest à allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, hein allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, ne pas ne on a, on c'est des. Transition, n'a On a La Guinée, La n'a La Guinée, On a déposé On a voilà. Voilà. Parce que papa Fofona... Il a fait un mal à qui na to, et pour un mal à... Ils ont sorti de l'argent. Dans le cadre du grand chemin d'argent, il faut les poursuivre. On va les poursuivre tous. On a fait un mal à quoi ça. Il a un mal à quoi Voilà. attendez ce mais là il a un mal à quoi Il a fait un mal à quoi a un mal à quoi Ainsi de suite. Allons. Voilà. Mais c'est un état de droit. On va me torturer. On va me torturer. On va me porter contre lui. À ce moment-là, il a fait un mal à quoi ça. À voilà. Très bien, je Très sais, bien, on le droit de l'homme, le de l'homme, quand on a qui. Hein? Et donc, il est fallu. dit des affamés comme ça. il faut la critiquer, Il n'a pas critiquer, ah. Maintenant, aujourd'hui, parce que, ils sont au mangeoir, ils ne parlent pas. Voilà. Parce que, le droit de l'homme, c'est pas lié à ta situation. Le droit les droits de l'homme, c'est des valeurs que tu dois incarner. C'est tout. Ah, Que tu sois à l'aise, que tu sois pas à l'aise. Quand il y a des violations des droits de l'homme, il faut les dénoncer. Est-ce que vous, Mmeyakoshi? Voilà. Mais naturellement, quand on mange, on ne doit pas parler. Hein? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Alors, il y a nana. Et puis, ça arrive. Il y a un nana. Il y a un Il y a un nana Il y a un Il y a un Il y a un Il y a un Il Il Il alors, mais, quand il y non, moi je ne pas travailler avec ces gens-là, et je l'avais prévenu, à Colomb, à, la à Colomb, à pas de Guinée, on a on a on a un on a un on a a on ça me de français, les de monter et de préparer. Voilà, c'est une preuve. Le jour où il c'est lui qui sera responsable. voilà En tant que ministre de la Défense, il ne va pas se réfugier ailleurs, ainsi de suite. C'est le qu'il faut commencer à faire les démarches et porter plainte. Voilà, on allons le et il y a donc une solution à la Moussara on a transition à l'abat, transition au pays de Romane, on n'a pas là, on a état généreux au Rabat, on a réussi à continuer à quoi, on a retourné à Mar -a la Marraba la Guinée, il n'a pas là, on a fait ce répablié, avec la communauté internationale Oshika, parce que même les dialogues n'est plus possible, Alors la Marra, la CEDA nous a demandé, il fallait délocaliser le dialogue, Oshika, au centre de Rabat, il a fini, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a mais tout ça, c'est pour aller où? Ça pourrait aller vers la paix? C'est un des rameaux, les bébés ou bien de suite, pu en garde de Il a laissé tomber tout ça, Mais où tu as la un a est Kinara. a un tournoi qui Il a un tournoi qui est le a n'importe quoi qui est a un tournoi qui c'est du n'importe quoi tout ça c'est pour la manipulation et parce que c'est des c'est c'est c'est c'est des pyromanes alors Benyereh Garan il a dit parce qu'on a dans le gouvernement au Qatar à tout le monde est devenu de couvrir lutter pour couvrir comme Al Nahr Naba nous Al Nahr fait très bien Kigou au moyen parce que mentalité de Nahr c'est dépassé allez tout à cause de ma cinglante généra Nara wa Salaam c'est des criminels et comme ils sont recyclés dans tous les gouvernements c'est pourquoi l'impunité qui fait que, ils sont en train de continuer la même chose. Et ils pensent que quand ils le font, après, ils vont dire, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, transition ku rawu minina ku na riba matina on suri soma witina han dunia yon and adoma kalu gabori dera what dance basket wamu wamu demissione moye ma wo be halu won furenanto odangimane lagine ya winan naura mikay gbakou ya gori ne oui. Je ne sais pas ne se ne fait la pas A à finir Parce que à la rue. Je suis venu à la il faut arrêter, à la rue. à la rue. Je à la rue. Je suis venu à la rue. Je suis venu je vais m'en occuper de ça. Papa Fofana, Parce que Dieu merci, qui est recherché ici dans l'état au Je vais essayer de m'approcher. Nous sommes à Colombo-Soyu, parce que nous avons des gens qui aime la Guinée. Il de a faut bien vérifier. Hein? Parce qu'il y de à Conakry. Moi, je ne vais pas vous tolérer. Nous sommes à l'Amérique. Nous sommes à l'Amérique. à l'Amérique. Nous un vrai Guinéen ne travaille pas comme ça. Vous êtes là à détruire notre pays et aller construire ailleurs. Donc, vous êtes une société Vous à on a des de Et nous êtes nous Vous êtes Parce que vous quel genre. Vous êtes sur le Vous êtes Vous êtes Vous êtes vous les quoi Intérêt personnel qui À cause de 1500$ dollars par mois. Ils ont ma tirée. Ils ont ma très Ils ont ma Ils ont ma Ils ont ma tirée. Ils ont ma tirée. Ils ont ma tirée. Ils ont ma tirée. Ils Ils ont Ils ont Ils Yandi, il faut démissionner. quest là. que là fait à la Un grand respect pour vous, il faut démissionner. Démissionner dès maintenant, qu'est-ce que là. Parce que, faut faire, parce que Sénégal la il faut faire, il faire, il Parce que il faut faire, il faut faire, il faut démissionner. Il yo, y il faut démissionner. C'est ça la vérité. La gina Alors idiame, na folo ita la il y sale. Car, il y a là ici. Il est mort. Il est mort. Il m'a mort. Il Il m'a m'a Il Il Il oui, vous avez exécuté, exécuté déjà des gens. Nien. Parce que les sept personnes enlevées à, à, à Kassa, au moment que le Sierra Dede, qu'elle le la bangoura, nanan, le commandant, le douanier. Fa mini nara, fou mini brin. Y compris le groupe Dali et Sissé. Fou ébrin mini. Kawai torturé nè, ou torturé manè. Il faire net. faire un net. Il faire un net. Il faut farima un un un Il Il un oui, l'ensemble, accueille, la qui baba a Afa, quelqu'un qui est dedé, il n'y Mais regret Nara, Il n'y a pas a Il n'y a Il n'y Il Hein? Si vous êtes vraiment un nichourien, allez-y. On a des places pour enseigner des, des inutiles comme ça. C'est-à-dire des, des personnes mal nécessaires. C'est en Guinée seulement qu'on peut accepter des genres de personnes. Oh, God. On a un peu on un peu on à la team. Donc, la Guinée -a, a fini, qui finirait en tout cas, sorry, nana, il e, y e, ravi, il mon il y à mon nom, il y a mon nom, il y a mon nom, il y a il y a il à il à il y a il y a il mon patrimoine bâti nananira, nanamour patrimoine nan cui, ça c'est c'est connu. Tout sera restitué net, de des ou Oh, a la mère, à d'une ma violence nan cui, d'une manière ma dialogue compréhension entre les êtres humains. Anion, bon oui d'une manière nan cui, mais violence, on a tout mané ou yara ha allaiti. Moi moi d'ya ma woma idiami qui histoire donc on a ça quelle rejia carta ou bien end vient et dit ina ina ina ina fala namo mutania ma kek ko nak kanaga louta hein oui vaguement mis énormément hier mais radis comme ils vont rester en France non c'est en Guinée tu ne prépares rien je ne vois rien de concret que toi tu prépares maintenant là rien après zéro donc, Papa, papa, il papa, Je vais retrouver ça. Je sais à où je vais. Je ne sais pas, Yo. Les Sidik Mara, parce que c'est Idi Amin qui coordonne le gars-là. été y a de New York à Ohio vais bien recruter mon porte plainte contre ces gens-là. J'ai fait des bandits comme ça, des vendeurs de drogue. Aujourd'hui, c'est une plate tournante de drogue en Afrique, la Guinée. Oui. Un y presque qui venait souvent me trouver à Bronx. J'étais à Bronx, je me trouvais là-bas à tout moment les Sidi Mara et tant d'autres. L'ancien enquête qui, qui raconte des, des, des histoires aujourd'hui, il a été nommé grâce aux Jeunes de l'Axe, au mouvement des de, de Jeunes de l'Axe en, en l'an 2007, je pense, mais un vaurien comme ça, là, qui, qui ne serait chargé jamais. Je pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut. Il est presque à l'agonie. Des inutiles comme ça, là. Des vilains. Il n'a rien toi, tout à l'eau. C'est-à-dire des vrais sanguinaires qui pendaient des gens. Il y a eu plus de combien de cadres qui ont perdu leur vie à Conakry hein? La pendaison. Moi, je suis en dans la mine. C'est énervant. Nous femme qui a 1500 dollars à Non, mais. Marocain, où est-ce que tu as donc dans ça, il qu'à s'apprêter pour demain. Parce que c'est Je ne sais pas si a que Parce que Dans ça, c'est faux. Et puis, je vais vous dire, ceux qui cherchent à négocier avec Malik Kamara n'essaient même pas je ne veux pas dans ça problème je ne veux pas mais c'est même pas alors moi ma mara et puis je ne veux rien de ce, de cette transition. rien faut arrêter même c'est pas important ça ne m'intéresse même pas que cela soit clair pour vous si vous êtes intéressé vous pouvez aller je dis moi non je ne veux rien si d'abord un temps mirin nan dan été c'est pas la peine. Moi, je suis avec des gens, la Guinée sur on Il que fait y a un à pas important. C'est ça. Donc, tout, on a mis en danger les gens au maximum. C'est ça, On a qui de moi qui est brin de qui est qui de ou bien, bon, enchaînant les, et les forces vives, Ibrahim Diallo Raginewalma, euh, c'est un Pourquoi? Ok, alors, tu n'aimes plus maintenant ton mari? Parce que toi, tu prends de l'argent là-bas, on torture ton, c'est-à-dire la vie de ton mari est privée. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, l'argent vaut mieux que ton mari? Ce n'est pas la peine. Oh, God Dans un mec non sens. Mais, hein? Même si on te donnait millions là-bas, tu allais démissionner. Pourquoi? Ou bien, il t'en ira ramasser Comment? Oui, il t'en a. Parce qu'il y a un roulin Même si tu fais quoi pour choquer ton mari, sa liberté vaut mieux que tout. Alors, il t'a madame Il de Il a On a un ta, Ton mari est là-bas en train de mourir. Toi tu es là à, à, à, à prendre de l'argent, c'est pas moi. Ou bien qu'il y ait un autre mari là-bas, parce que c'est possible. Parce que vous êtes tous des, des, des, des copines dans ça. Oui. Tout le monde, vous êtes dans le colons. Dans ça, je ne sais pas si je C'est bon, je le pas. Mais je on a pas fini je c'est un le CNT, où il y a une institution comme ça, il va a une dans le modèle. Non. Borira vina en Anangu, Borira image naki. Nommer un président bordel de l'Assemblée, non, c'est pas la peine. Un bambin comme ça, et puis les vieux sont là, le regard ne dit rien, et tous ont peur de lui. Mais il faut démissionner. C'est vrai, c'est clair. a même Mori Kondé, Mori Kondé, Amoura fanayatma Parce qu'il y a un moment, il voulait rentrer entre Mori et Souza, et Mamadi. Et Mamadi pour lui, il pense qu'il travaille pour lui. Non, mon frère. La majeure partie des cadres nommés au CNT à Piring, dans un abrime un Alors, où on peut aller avec ça? Transition, Alors, on a dit la rima, où où kafo, où a ma, transition est on La transition est fin La gina La transition transition est Non, non, non, non, non, non, et l'ancien koate tiré wagné fala ma kaymo ko biagi tari yama yama nasara ils sont fiscal magna dibrimbe ou lé fala ma ils n'ont même pas honte pendant combien d'années en train de détruire l'économie de ce pays ils n'ont même pas honte ne le regrette même pas partout il est abir cobre muñari abir oulé abir wuli vous êtes des cafri, des mandoufes comme vous êtes. Vous êtes des mandoufes Vous êtes des cafriers. Vous êtes des cafriers. Vous êtes des cafriers. Vous êtes des Vous êtes des Vous êtes des cafriers. Vous êtes des Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes pourquoi il salima Pourquoi il a fait falama Il a besoin à moi. Il me bête à moi. Il me Il me bête à moi. Il me Il Il me Il me bête à moi. Il le Il me bête à moi. Il me Donc on a fait Donc on a créé on a nous nous de Ce sont des au Maroc. ne Jamais plus grand jamais. Miret Ben bah faut C'est ce qu'on a Autant. Quand faut le faire. Il faut Il faut le Il faut le faire. Il Mané parce qu'il faut que je me Il fait discours de Il fait de Il a fait de Il